Salut tout le monde, ici c'est Elie J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo très spéciale car, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le nouvel an chinois. Pour tous ceux qui ne le savent pas, cette année c'est l'année du buffle. On dit Nyo Nyan. Et pour souhaiter bonne année en chinois, c'est Xinyang Kwaela. Ok, qu'est-ce qu'on fait pendant le nouvel an chinois à votre avis C'est très simple, c'est comme Noël sauf. On partage un moment agréable en famille en mangeant. On achète des vêtements pour la famille. Et normalement, on fait des feux d'artifice. Sauf que, bah, ah, vu que c'est interdit, maintenant, bah, on s'envoie des textos. Ouais. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. Si je vous disais le nombre de choses, ça serait trop long pour la vidéo. Donc, on a décidé, et ça. C'est vraiment qu'on ne peut pas détourner pendant le nouvel an chinois. Pantioze, les amis des raviolis Allez, c'est parti, la recette Tout d'abord, pour faire la pâte, il nous faut de la farine. Et la farine, vous mettez selon combien de personnes vous êtes, les amis. Vous n'êtes pas obligé de mettre une tonne. Hein. Il faut verser la farine de selon combien de personnes vous êtes, ou combien de raviolis vous voulez manger. Pour commencer, il faut mettre de l'eau tiède. Vous allez mettre de l'eau tiède, tout, et vous mélangez. C'est-à-dire, vous mélangez, vous mettez de l'eau tiède, vous mélangez, vous mettez de l'eau tiède, etc., etc. Mais attention, ni de sel, ni quoi que ce soit. Bah... Cette étape, nous, on l'appelle Huo Mian, ok Alors maintenant, on va préparer les farces, la, la farce, l'intérieur de ravioli. Du euh, coup, tout d'abord moi j'ai choisi le tofu, tofu. parce qu'aujourd'hui on va préparer quelque chose en crevettes. Bon c'est très riche hein, crevettes, les, les poulets, tout ça, bon je vais vous montrer après. Bon d'abord tofu, moi je vais couper en petits, parce qu'on va préparer un peu d'abord, j'aime bien parce qu'on passe d'abord un peu dans l'huile, ça donne un bon coup. Un joli, voilà, un joli aussi. Et euh, hop là, hop là. on fait comme ça. En fait, on coupe un petit, vraiment un petit, petit euh, morceau. Le couteau, ce n'est que les adultes qui ne. Qui <rire> bon, toi aussi, tu peux prendre, mais bon, comme tu maîtrises pas, c'est pas grave. <rire> tofu. Tof, tof. tofu, tofu, tofu, tofu, tofu. D'accord. Euh, je crois qu'il a beaucoup de Français qui connaissent déjà. On coupe un petit, un petit thé comme ça. Hop. Bon, c'est pas grave, c'est pas régulier, hein, parce qu'on va passer hop dans l'huile après, de toute façon. Maman, regarde. Et voilà. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la farce, on a aussi. Bon, j'ai choisi ce que j'ai à la maison aujourd'hui. <rire> j'ai pris euh, un peu de euh, aubergine, tiède et un euh, courgette, siro euh, bon après ça c'est des... On, je, je vais couper en petits petits... Euh, c'est gingembre, c'est tiang, sheng tiang, sheng tiang, sheng tiang. ça, tu connais, poireau, mm. oh, il a l'ombre, ouais, poireau, et euh, après aussi, on va tout couper, après je vais vous montrer à la fin, au final, comment ça va... Ça, c'est juste pour vous montrer les ingrédients intérieurs. Ça, c'est les troncs, boireaux, wow. troncs. Tronc. D'accord. Est-ce que tu connais ça L'ail bah, Bien sûr, en français, oui <rire> euh, Ça, c'est euh, l'ail. L'ail, on dit soin. Soin. Soin Ce n'est pas acide, soin si Aha, non Soin Ok Soin Jiang Jiang Cong Jiang Soin euh, Xihuo Chietze Bon, ce côté, on a... J'ai préparé un peu de... Comme, <coughs> champignons noix Qu'on achète au, dans, le, dans le magasin chinois et Il est sèche, je l'ai mis dans l'eau Je l'ai trompé dans l'eau déjà Et après, on coupe aussi Bon, aujourd'hui ma fille elle adore euh, les crevettes. Les crevettes. Ah oui, euh, j'oubliais dire euh, ça champignons noirs, moules, moules, ok et euh, celui-ci c'est crevettes. Crevettes. <rire> tu sais dire ou pas? J'ai oublié. Chia. <rire> chia. Ah oui, mais chia ça veut pas dire descendre? Ah non. XIA, c'est décembre, mais XIA, ah, le premier ton, XIA, c'est des, des crevettes, ce sont des crevettes. Après, moi, j'ai mis un peu de poulet, euh, filet de poulet aussi, bon, du coup, le poulet, c'est Tijou, Tijou. Tijou. la voilà, viande poulet, enfin, blanc de poulet, enfin, le de poulet, c'est Tijou, ok D'accord pas de mettre de l'huile et ensuite euh, ouais. on mélange, voilà, on mélange, on Trotitin. mélange, on voilà. On va préparer l'omelette, moi je pense que vous connaissez hein. L'omelette Bah on a qu'à les montrer au pire pour ceux qui ne se souviennent plus. Okay. Allez, c'est parti, on mélange, on mélange, on mélange et on fait. Bon lui là c'est pas trop chaud, bon voilà. Papi Trois omelette. Trois Après c'est pas... Ouais bon. C'est pour mettre dans la farce. Voilà. Euh... Et après, on va voilà, faire ça. C'est rapide en plus. On se retrouve juste après que euh, c'est fini. Ok, maintenant que nous avons fini de euh, préparer, comme vous voyez, voici à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez à quoi ça notre ressemble Omelette. Voilà, c'est notre omelette. Moi, je les appelle nuages, perso. <rire> je les appelle les nuages parce que pour moi, ça à ressemble bon à des nuages. nuages. Voilà. voilà. Euh, donc, euh, bah voilà. Et voilà, nous allons mettre le tofu. Tofu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il préfère passer un peu dans l'huile pour bon. que en fait, ça grille un peu. Ça et donne un peu ouais, voilà. Couleur. Donc si vous n'entendez vous pas bien, ce qu'elle essaye de vous dire, euh, comme on vous avait dit tout à l'heure, on préfère mettre les, le tofu dans l'huile pour que ça grille et que c'est un bon goût. Voilà. Donc là, on va, on va mettre dans, dans on l'a mis dans l'huile. Et après, ça va faire quand Ça va être croustillant, c'est ça Ouais, ça donne un petit euh, croustillant. Voilà, ça, ça va donner un petit croustillant, un bon goût. Et, euh, et donc Aussi, bah, après, dans, dans le raggedy, j'ai voilà. coupé tout. Euh, tout en petits morceaux, même euh, celui... Attendez, si vous voulez regarder, ça c'est les aubergines, ça c'est les euh, courgettes, chiaz, xihu, qitan, tofu, Tijo. Qi Chia, mouar, et J'ai coupé tout. Voilà, en fait, tout ce qu'on vous a montré, bah, on a tout coupé. Voilà, tout coupé même j'ai ça ressemble même à ça. La... Un... Elle est où la viande, maman Bah, c'est celui-là. Ouais, du coup, le poulet voilà, le même euh, même la viande. Ouais, Tijou. Et maintenant, on va mettre un peu de sauce soja. Voilà. Ça, c'est ça, ce soja. C'est celui qui est léger, qui ne qui, qui, euh, donne pas la couleur. Voilà. Sauce, soja, encore un peu plus. Voilà. Mais après, on vous le répète et on vous le répète. Euh, ce que vous mettez dans votre ravioli, c'est vous qui choisissez sel. Voilà, selon le goût. Voilà. Bon, sel. Voilà. Poivre. Sel, poivre. <rire> Voilà. Bien avec les et le poivre à sauce soja. Voilà, sauce soja. Mm -hmm. Donc c'est celui-là, les amis. Et après, je vais un peu de... Bon, celui-ci, c'est... Hop, je ne sais pas, vous voyez ou pas. C'est le... celui-là, 5 épices. C'est un poudre un mélange de 5 épices. Okay. Donc Vous pouvez rajouter dedans, bien évidemment. C'est ouais. ça, c'est au choix, ou... oui. C'est au choix aussi. Au D'accord. Ça donne un bon coup. Et, et le plus important, c'est ça. Moi, je mets Ça, c'est la sauce de l'huître. Euh, J'arrive pas à prononcer, mais bon. Attends, euh... Houyou. Bah, du coup, c'est sauce saveur huître, marque Panda. Bon, bah, marque... Oui, d'accord, ok, On fait pas publicité, hein. Oui, oui, donc... Euh, bon, oui. je je mettre un peu de sauce de huître. Hop là C'est un peu... Oui, oui, oui. Et, et maintenant, on va mélanger. Et on mélange, ça c'est très dur. Voilà, bien évidemment, bien. les amis, on vous le répète et répète, euh, ce que vous mettez dedans, c'est à votre guise. C'est-à-dire, vous, euh, vous pouvez mettre des champignons, comme vous pouvez mettre... Euh, Plein d'autres légumes. Voilà. C'est à votre guise. Il euh, y en a qui mettent à, à la viande, mais bon, j'aime beaucoup végétarien. Alors, du coup. Bon, aujourd'hui, j'ai mis un peu de poulet. Je voulais essayer, tester le, le coup. Et, euh, et voilà. Sinon, d'habitude, j'aime bien mettre aux crevettes. Voilà. J'aime bien mettre aux crevettes. Bah, c'est ça la principe. Hein. Maintenant, je mélange. <rire> le plus dur, oui. c'est de râper. Allez, la phase finale. Ou le face finale. La face finale. finale. <rire> Aujourd'hui, je n'ai pas gare avec le le et la. <rire> bah, c'est notre euh, pâte qu'on a préparée tout à l'heure. Et moi, je le mette en, comme ça. Bon, j'ai coupé en deux hein, parce que sinon, ça va être très très très très, très long. <rire> Allez, on va faire, voilà, et comme ça. Pour, en fait, c'est un peu comme du pain si vous voulez les amis. <rire> c'est ouais, comme du pain. Bah, c'est la pâte. on Enfin... On va mettre... Euh, attendez, ça va. Ça oh, ça a besoin, ça, ça demande beaucoup de force. Hein. Ah oui. Hein. <rire> même pour couper les aliments, je vous dis... <rire> bon, allez. Parce que j'ai un petit plan. Alors, du coup, je vais mettre en quatre même. Allez. Du coup, on va faire petit à petit, petit à petit. Vous verrez. Et ça s'ouvre, ça s'ouvre. C'est juste pour vous montrer comment... Parce qu'il y a des gens qui me demandent... Oh, euh, qui m'ont demandé, euh, voilà, euh, comment vous faites, euh, comment dire, la, la pâte Comment on achète aussi, on peut oui, acheter voilà. oui, Mais moi, acheter, je, les... le, préparais, ouais, je le prépare mieux. à chaque fois tout seul. C'est mieux de faire fait maison parce que, premièrement, la pâte est fraîche, mm. on pouvait la manier facilement. Voilà. Et au moins, vous savez ce que vous avez mis dedans et vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Vous voyez, à peu près, c'est comme ça, on va dire euh, un, Attendez. deux... Voilà, une rondelle euh, voilà. comme un serpent, on va dire, mmh. aux formes de serpent. Après, bon, regardez bien, c'est parti, on va couper. Voilà, ça. c'est, On m'a appris euh, ma maman. Mmh. <rire> voilà, tu tournes chaque fois. Et pourquoi il faut tourner, maman Bah, regardez la forme. Ah, d'accord. C'est joli, non Bah oui. C'est joli, hein ah, et Après, tu vas le couper. Et on aller. tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Yes! Et après, on recommence à chaque fois pour tout la batterie. Et euh, voilà, et après, moi je. Enfin, il un autre aussi. Oui. Et. Euh... Attendez, comme ça, je vais faire après. Juste pour vous montrer comment je prépare. Je prépare, voilà. On met un peu de farine, hein, parce que. Un peu après, de... ça va coller, non? Oui, parce que mettez un peu de farine. Moi, un petit technique. Comme il est déjà presque rond, voilà. Tu appuies où il y a le trait. On appuie avec la main, comme ça. On appuie. Oh il est déjà à plat. À plat, plat. Voilà. À plat, plat. À plat, -pla. <rire> Et après, on fait... Euh... Mais est-ce que maman, si on ne met pas trop de farine, ça va... Ça va coller. Ça va de... ouais. Non, euh... pas trop coller, mais ce que je veux dire, ça va pas devenir dur, la pâte Non, non, ça va. Parce que là, le, la pâte que j'ai préparée, c'est moyen. Pas trop dur, pas trop... Voilà. Vous voyez voilà, c'est ce qui vendent dans, dans les magasins aussi, ça revient au final pareil. Mmh. Voilà, on fait. Bon, je vais faire quelques-uns. Comme ça je vais finir, je vais finir là. Bon, moi j'ai deux façons de faire. Et vous, vous pouvez faire soit comme ça, après chaque fois tourner, avec la main, tourner, tourner. Voilà, comme ça. Ou oh, sinon, voilà, ça c'est ma maman, elle fait comme ça. Elle fait comme ça, regardez, comme ça après, on tient dans la main, direct. On tient dans la main, on tourne. On tient dans la main, on tourne. Après, euh, vous... Oui, comme ça, ça sera rond, non C'est plus rapide, en fait. Mm. Comme ça, c'est plus rapide. Mais ça, ça dit, bon, comment, comment vous faites On peut faire... Moi, je peux faire les deux. Oui. Et... Bon, en fait, moi, je peux faire les deux. Et maman, est-ce qu'on peut faire des plus grands raviolis et non? Ça fait, ça fait peur. Non, mais, si je me propose que des choses. Hum. Non, mais, déjà, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est possible de faire plus de... Plus grand? Ouais, plus grand. Bah, plus grand, il s'appelle Pautz. Pautz. Ah oui, d'accord. Pautz. Oui, d'accord. Voilà. À l'occasion, je vais vous montrer, mais bon, c'est plus, euh, plus grand mm -hmm. et plus, euh, plus de Comfie. farine, ouais. Mm. C'est la pâte, euh, comment on l'appelle ça, on met de la levure dedans, on met de la levure dedans, voilà. Bon, je vais vous montrer un petit, euh, hop là, démonstration, ça c'est notre fax que j'ai préparé, voilà. Il a on beaucoup, a bien hein. mélangé. <rire> j'ai bien mélangé déjà. Vous pouvez prendre une fourchette. Moi, j'ai l'habitude avec les baguettes. Et du coup, euh, regardez comment... Je vais vous montrer une petite démonstration pour montrer comment on prépare le ravioli. Voilà. C'est le plus important. Mmh. L'étape, on met un peu de farce. Voilà, et un peu de tout. Hein. Enfin, il y a déjà un peu de tout. Je l'étale un peu. Au centre regardez ma main en fait ma main est sous sous forme voilà, voilà. c'est à dire on fait un petit creux entre les euh, entre les doigts parce que voilà les farces ils sont bien au milieu oui. et après moi je prends celui ce côté voilà et juste aller joindre ce voilà l'index oui, voilà ils veulent l'été un peu venir à ce côté et on fait un petit tac et après du coup ça se tient au Ça nous milieu. fait hein, comme ça Et du coup après je fais ce côté Regardez bien 1 2 3 La magie hein Et après on tient dans la main à droite Tac, un 2 3 Moi je, à l'aide de celui-ci qui, qui l'aide à hein, pousser un peu Voilà Et le, ça, et le ça, ravioli c est... C est prêt On a déjà un ravioli prêt prêt Voilà Là, Après, je vais sur une assiette. Bon, je vais vous montrer un deuxième, comme ça. Au moins, vous savez maintenant comment faire. Voilà, on prend un peu de la farce, un peu de tout. Waouh, tu vas régaler là avec les crevettes. Ah il a bah, beaucoup. Bah oui, hein. <rire> bah, moi, j'adore les, les crevettes. C'est ce que j'aime. Hein. Après, euh, petite, euh, comment dire, petit conseil, il ne faut pas trop remplir, parce qu'après, ça, ça déborde. Ouais. C'est très difficile pour fermer. Voilà, on fait... Regardez, étaler un peu. Et on, à l'aide, les deux, voilà, et pousse. Tac! C'est fermé et après. au milieu. Un. Tac, on ferme deux, de côté. Trois. Voilà. Bon, il y a beaucoup de façons à faire aussi, mais bon, ça c'est. Ça c'est la plus simple. Ça c'est la façon que moi je maîtrise mieux. Et euh, voilà, c'est plus rapide. Un, deux, trois, quatre. Voilà. On le mordra encore un peu pour euh, assurer fait... qu'il s'ouvre pas après. Bah oui. Ok Voilà, c'est joli, non mm. Et maman, cette étape, on la répète pour tous tout, tout les raviolis qu'on fait. Ah bah oui. Bah maintenant, c'est ton tour. On va... Euh, il, faut, il faut venir m'aider, là. Parce que là, on a beaucoup à faire. Exactement. Euh... Allez les pros. Un petit souvenir. <rire> <rire> Moi, elle est la team handicapée et la team réussite. Allez, on a fait deux équipes. Hein. Voilà. Après, on verra. Mais tu gères. Hein. C'est dur, quand même, en fait. En fait, quand on regarde, c'est facile. Mais, mais tu le fais à l'envers, mais bon. oublié. T'es cochère. Ça aide pas hein. Oui, ça aide pas. Mais ne te stresse pas. Oui, mais il n'a pas tel col. Mais mets, mets un peu de farine. Non, c'est parce qu'il y a la truc dedans. Truc, oui. Mmh. Super. Mmh. super. Super, super. Ouais, je... Bon, première ravioli de ma fifi. Attends, on va, fa on va faire un petit interview. Voilà l'équipe pro de maman. Et <rire> l'équipe <rire> débutant. Demain, Fifi. Ben, super. De toute façon, elle va manger tout. <rire> Cette assiette Oui <rire> Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti. Donc là, on va mettre de l'huile, c'est ça, maman euh, Oui. Là, c'est le cuisson. Moi, je prépare le. Je suis Tiensba. Le... Je suis tien Je, je... C'est celui qui est grillé. D'accord Les Les crevettes. Euh, pff, les crevettes. <rire> les... Les raviolis grillés, on met une couche de l'huile. Bon, pas trop, trop. Hein. Je crois que j'ai mis un peu trop. Oui, hein. euh, on met une couche de l'huile au fond. D'accord. Et on les chauffer ou est... on met direct les en raviolis? Fait, on est, on... Voilà. On met un peu un petit feu. Ça, c'est notre ravioli. On va le il oui, faut chaud parce que... Sinon, ça brûle Parce que non, parce que le temps que je vais mettre tout dedans, ça prend du temps, tu verras. D'accord. Et veux. maman, est-ce qu'il faut mettre de l'eau pendant la cuisson Non, ça, ça c'est après, tu verras. D'accord, ok. D'abord, on met une couche de l'huile. Mm -hmm. On va mettre notre ravioli. D'accord. Comme ça. Bon, je vous avoue les amis, ça n'a pas été aussi rapide pour préparer les raviolis. Mais on a pu faire rapide à deux. <rire> c'est bien. Travailler à deux, mmh. c'est trop. Ça, bien. Ouais, ça a été vraiment super. Ouais, elle a fait tous les dégâts possibles. <rire> Je vous confirme. Voilà, regardez bien. Ok. Là, On essaye de poser rond. un maximum bien. Euh, premier rond au plat. Bon, pourquoi j'ai choisi ce cuisson comme Parce que c'est plus rapide. Non, comme j'ai l'aide de ma Fifi aujourd'hui. Alors, les raviolis sont très très fines. Alors, si je vais faire à l'eau dans l'eau, ça risque tout de s'ouvrir. Ouvrir. Dans l'assiette. Attends, je vais juste, pardon. Et maintenant, maintenant, on, on les euh, on les dépose. On les a, Récu... a déposés, ouais. On les a déposés régulièrement sur le fond comme ça. Et on va, c'est parti un peu de cuisson, en fait. On mettre un peu de feu, d'accord voilà. augmenter un peu et après, il y a des... Ça là. va cuire en bois et est-ce qu'on ouais, va les cuire Et moi, en attendant, je prépare ma... l'eau. Ça c'est l'eau, hein. J'ai préparé déjà le robinet. Ah là, ouais, je voyais bon. pas l'eau moi aussi. Ouais, voilà. ça c'est l'eau. J'ai préparé un peu avec la farine. J'ai mis un peu de farine dedans. Hmm. Comme ça, ça nous fait une, euh, comment on l'appelle ça une, une petite soupe personnalisée. <rire> <rire> soupe. Ouais. Euh, voilà, attention, ça c'est dangereux. Hein. Oui, il n'y a que les adultes qui font ça les amis. Hein. Je vous avoue un truc, moi j'ai peur de l'huile. On Préparer hein. le couvert. <rire> voilà. Et on regarde un peu, on n'est pas assez si cuit, alors on remonte encore voilà. un peu. Voilà, ouais, oui, euh, Tu peux approcher hein parce que là, voilà. Encore, encore, allez, on. Allez, ils vont cuire. Et ça cuit vite ou doucement Ah, ça, il faut. attendre. Attendez, regardez, le... ça, c'est le. C'est l'eau qu'on a préparée, voilà. Et maintenant, c'est un peu dangereux. Il faut qu'il couvre. Là. Vous voyez Ouais. Il faut qu'il couvre. On le ferme. Mais ça risque pas un de déborder. en feu. Oui. Non, ça va. Euh, sinon on peut faire un peu euh, d -d décaler un peu. Mais euh, là, j'ai j'ai utilisé un, une boile un peu profond. Si vous regardez, un peu profond. Il est un peu de profondeur comme ça. L'eau, euh, comme tu dis, l'eau, ça va pas déborder. D'accord, ok. Ok. Regardez, voilà, il est en train de cuire. Voilà. Et euh, on attend un tout petit peu. Et euh, après, je vous montre. comment je suis belle joli Après, on va me manger Et voilà, après, à peu près deux minutes. Ça dépend... Euh, on regarde, à peu près, il n'y a presque plus d'eau. Et on l'ouvre. Waouh Ça a l'air bien, bien bon. Hein. Ça, ça ressemble un peu. Voilà. Et moi, j'aime bien mettre un peu de sésame. Noir. Bon, voilà. On met un peu dessus. Voilà. Mmh. C'est pour décorer aussi. Euh, c'est joli, je trouve. Bah oui. Oh. Oh. Surtout que ça rajoute le goût. C'est super bon comme ça. Mmh. C'est parti hein. Allez, ça c'est notre. On, après on va regarder, on va regarder jusqu'à plus d'eau. Ah oh, oui, plus d'eau carrément. Regardez, il faut qu'il cuire. Voilà, et nous. après, il n'y a plus d'eau. On regarde. Attends un peu. Il va faire une jolie croûte en bas dorée. Et, là, regardez, et et ça commence ce... ça commence là, vers le côté. Et en ce moment-là, on lui fait sortir. Hum. D'accord Allez, à tout de suite, on regarde le final. Et voilà, on se retrouve avec notre travail qui a duré deux heures. Et on se retrouve avec nos raviolis. Et je pense qu'on a fait du bon boulot. Euh, on se retrouve avec du pub d'ail. Et ça, en Chine, ils en mangent avec ça. Euh, ça dit que euh, c'est très bon pour la santé. Je dis ce qui est dit. Hein. <rire> et euh, et, euh, et donc, euh, bah, on mange ça, hein. Tu <rire> veux le goûter pour eux Ouais, je veux le goûter pour eux. Par contre, quoi, comment on dit en chez moi déjà, maman Rappelez-vous, les amis. Je le répète encore une fois, vous êtes prêts Tia Allez, répé répétez-le avec moi. Tia Et ça, ça se dit soin. Soin. Soin, d'accord. Ça se dit soin. Vous le répétez avec moi Allez, c'est parti. Soin. <rire> je veux le goûter pour vous, les amis. Mmh, trop bon. Regardez les amis. C'est trop bon. Vous, devez, vous devriez vous faire maintenant. Donnez-moi votre recette dans les commentaires. Et euh, surtout, n'oublie pas le petit abonnement, le petit like et le petit partage si tu veux que tes amis aussi le fassent. A très bientôt les amis.